Ce stage est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la dynamique, la systémique familiale, présente chez chacun de nous, qui détermine notre vision du monde et notre manière de traverser la vie. En libérant les schémas bloquants, le changement est possible. L'histoire de notre famille est inscrite en nous, sous forme d'une image intérieure à laquelle nous restons fidèles bien malgré nous. Nous tirons une grande force de notre histoire, mais certaines fidélités peuvent être un frein à notre développement individuel. Cette méthode, issue du travail de Bert Hellinger, permet de visualiser ce qui nous empêche d'aller de l'avant, d'y remédier pour relancer l'énergie de vie et retrouver le choix de vivre notre destinée.